Eh bien, on peut développer les mouvements, on peut développer les résistances, je crois que c'est ce que montre cette rencontre aujourd'hui. Et les résistances permettent de conduire à des alternatives. Et c'est cette relation entre résistance et alternative que nous devons construire. Et c'est ce que portent les nouveaux mouvements. Et justement, ce qui est très important aujourd'hui et que nous voyons, c'est que, à partir de 2011, il y a eu une réponse des peuples, justement, aux politiques d'austérité et de. Et de répression et euh, cette réponse des peuples elle commence à se concrétiser notamment par la recherche de nouvelles formes politiques mais ces formes politiques ne peuvent pas être les anciennes formes politiques un peu revisitées c'est l'invention de nouvelles formes politiques qui sont nécessaires c'est l'invention d'une nouvelle culture politique et donc euh, nous voyons euh, une stratégie qui se met en place cette stratégie euh, on peut la prendre de plusieurs façons. La première, effectivement, c'est résister, mais en se rappelant que résister, c'est créer, et c'est dans la résistance que se font les créations, mais c'est aussi la lutte pour des politiques publiques d'égalité qui, justement, permet de gagner un certain nombre de choses. C'est l'élaboration, la réflexion, l'invention. Et c'est la recherche d'alternatives, et ces alternatives, on les concrétise, on les voit se concrétiser, notamment dans les formes sociaux mondiaux, autour de l'idée de la transition écologique, sociale, démocratique et géopolitique. Voilà, je prends un peu ce que nous voyons.